Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui, eh ben, je vais essayer d'utiliser euh, des vieux restes de sacs cabas euh, qui sont bah, qui traînent un peu à droite à gauche et je vais faire un espèce de méta trousse. Pour ça, bah, je commence à assembler différents éléments euh, avec ma machine à coudre. Je les perds par deux. Je prends des bouts qui traînaient et un bout de sac jaune que j'ai découpé en tranches pour faire un espèce de patchwork bizarre pour pouvoir ensuite faire d'autres choses avec. Je fais mon premier trait de couture qui va joindre en fait les deux premiers morceaux et ensuite j'utilise toujours du scotch double face pour fixer l'élément, pour faire une deuxième couture pour que bah, cette couture soit bien plate et bien propre. Je fais toujours ça avec ma machine à coudre industrielle super géniale, une Pfaff 1245 qu'on a acheté il y a de ça quelques mois à la réserve des airs pour pas très très cher c'est vraiment une machine géniale qui demande un petit peu de prise en main mais qui permet de faire énormément de choses là comme vous le voyez je finis d'assembler ben, les deux premières parties et ensuite et eh ben tous ces, tous ces éléments, je vais les coudre les uns aux autres et je vais utiliser la même méthode. Je fais une première ligne de couture, je mets un petit peu de scotch double face, je mets la couture à plat et je recoue le tout. Ça me permet d'avoir deux surfaces un peu plus grandes euh, en espèce de patchwork bizarre que ensuite je vais découper pour pouvoir faire une trousse. Cette trousse est une espèce de trousse format trousse de toilette qui fait je ne sais pas quelle dimension exactement je me suis fait un gabarit et ça me permet de découper eh ben, deux éléments externes de rajouter des zips et surtout de rajouter euh, du tissu pour la doublure à l'intérieur dès que tout ça est coupé eh bien, je commence à poser le zip et là c'est la couture standard euh, d'une trousse basique. Le but de cette vidéo bah, c'est de montrer qu'avec euh, un petit peu de temps et avec un peu d'effort on peut récupérer et réutiliser énormément de choses. Et tout ça pour faire des choses bah, qui vont nous servir. Alors ces trousses là vont pas me servir directement puisque c'est plus des entraînements. Je pense que je vais les filer à des gentils makers que je vais rencontrer à Hanovre, euh, des gens que j'aime bien et qui à mon avis seront là. Euh, et je vais aussi filer bah, bah, d'autres trousses que j'ai déjà fait euh, qui me servent toujours d'entraînement de, de, entre guillemets euh, pour maîtriser un tout petit peu plus la couture la couture c'est toujours super intéressant pour un maker ça permet de faire des sacs ça permet de faire des trucs des machins euh, là je suis en train de finir la structure principale de la trousse je coupe des carrés d'environ 4 ou 5 cm qui ensuite vont être cousus et qui permettront de donner la forme euh, générale de la trousse. Euh, voilà, un petit mini épisode sans prétention. Euh, le but est juste de dire ben, euh, arrêtons de jeter des trucs à droite à gauche. Il y a plein de matériaux qui sont géniaux et réutilisables. Les sacs cabas c'est un bon exemple, on peut faire plein plein de trucs avec et même s'il nous reste que des petits bouts, ben, on peut faire des espèces de patchwork bizarres et de faire quand même des choses avec. Voilà. Euh, je conclurai entre guillemets ce mini-épisode en disant euh, « faites des trucs bordel de merde, euh, peu importe ce que c'est, mais faites et arrêtez de consommer comme des porcs ». Voilà. Euh, J'espère que ce mini-épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.